Depuis le mois de janvier, chaque jour nous continuons à se faire nos parce que nous pensons que la question de sécurité à qui est extrêmement importante, c'est le premier point de priorité. Et c'est pour ça que nous avons toujours eh parlé de la question pour nous et comment la question ça Sahara est vraiment nous, aider au niveau de l'État pour que nous sécuriser population. Et je dis à, après publication, budget et républicain, alors qu'il a censé, puisque nous sommes au mois de mai, il a censé le budget rectifié, puisque nous aurions été environ euh, quatre mois d'exercice. Mais où est le budget Eh bien, à partir de ça, il y a des analyses nous fait sur la question sécurité. Analyse que nous avons toujours à fait depuis avant pour nous démontrer que... Gouvernement, pas de volonté vraiment pour combattre question questions sécurité. En passant, nous dit, nous applaudit le droit et fort que la police a fait sur question questions de mais ce n'est pas tout le il faut que la police agisse de façon globale pour nous éradiquer les questions. Mais nous constatons bien de droit et fort que l'État-major a certaines unités à faire parlé de ça après. Mais je dis à nous voulons parler avec la population haïtienne pour nous garder la question budget. Parce que si on est au pouvoir ou bien ou position en position dans l'État, ça qui est important, tout ça, toute question tout de politique publique, c'est à travers le budget pour pouvoir le concrétiser. Et ça, nous garder dans le budget, ça, en nous en rubrique PNH, qui c'est police nationale d'Haïti. Nous allons parler de deux forces budget. La police la budget a budget la Et nous allons comparer deux budgets. Le budget qui était là avant, qui était censé être avec le budget ça qui a adopté. Est-ce que notre budget ça, le gouvernement a manifesté ça a été toujours à dire, volonté pour le combattre et sécurité. Nous allons regarder chiffres. Eh bien, dans l'année 2020-2021, budget qui était là, okay? qui était reconduit en octobre là, de 2002 octobre 2021 jusqu'à hier. Le fonctionnement de la police là était 13 milliards 409 millions 63 68 654. 13 milliards 409 millions 68 654. C'était quoi que au niveau du fonctionnement de la police là? L'année ça le budget ça, qui c'est 2021-2022, qui vous fait adopter là, à gagner pas 1000 jours, les 15 milliards, les 15 milliards 366 ,000, hein? 273 045. Ça veut dire, y a une augmentation. Mais pas ça, c'est dans le personnel, dans le fonctionnement. Ce n'est pas vraiment budget investissement. C'est à cause de promotion Car, de notre pays, qui fait que vous prévoyez quoi? Vous payer c'est beaucoup de budget pour l'agir sur la police. Parti pour nous garder en de budget, c'est investissement. Est-ce que vous mettez quoi? Pour acheter plus équipement, plus armes, plus hélicoptères, plus blindés, plus gilets pare-balles, plus combat boots pour unité. Donc, on a gardé la question d'investissement. La question d'investissement pour la police, là, dans le budget qui se passe, c'est 1,455,970,373. Ça, c'est le budget qui est là de octobre à mai. Et le nouveau budget, c'est 1,650,1 milliard. Qui milliard. Quelle différence il y a l'augmentation? De 13% d'investissement. Mais augmentation, ça, combien de coqs il c'est 194 millions de coqs. 194 millions 627 mille 194 millions 627 mille coqs qui ont augmenté le budget de la police. Comme ça, soumettre le dollar américain, il va même 2 millions de dollars. Il va même pas pour le ou hélicoptère? Dans le moment ça a besoin de blindés, ou besoin de armes, ou besoin général, ou besoin de drones, ou besoin de hélicoptère, augmentation ou investissement pour les quatre prochains mois jusqu'à septembre, les moins que 2 millions de dollars. Est-ce que nous sommes que le gouvernement et que que il y a une volonté d'éradiquer les questions de sécurité Non. Parce qu'on ne peut pas qu'il y ait une situation ça, pour que le budget d'investissement de la police. Côté que, dans l'équipement individuel, gilet par balles, combat boots, casse, monsieur, vous n'avez armes individuelles, les fusillations, vous de armes collectives, les de douane, pour que c'est moins que 2 millions de dollars pour la Qui s'en va se faire Comment on va combattre l'insécurité pour les 4 prochains mois? Si dans le budget pour exprimer volonté à pas Ça, c'est le premier bagage. Deuxièmement, on regarde l'élection de la guerre. Parce que pour le moment, j'aime entendu nous, on regarde deux forces répressives. Donc, on regarde le budget de la justice, on regarde les ministres des Affaires Sociales, ça sont d'autres On regarde deux forces qui agissent sur le terrain pour qu'ils aient revenus dans des situations opérationnelles. C'est la police et l'armée. On regarde l'élection de la baie. L'armée a gagné un milliard 259 ,732. Ça c'est le budget de octobre à miens. un milliard Eh bien pour Konia, y a, les 529. Ça veut dire que la meilleure a gagné en plus 54 228 797. Il a augmenté de 4,3%. Le changement majeur qui est allé dans la meilleure, il a dit s'il a gagné deux blindés, s'il a gagné, on va connaître, il a gagné chalassot, il a résolu. Il a même mis des pour changer chalassot. Ça va 500 000 dollars. Ça va 500 000 dollars. Quand on demande que l'ABT fait, ça le demande à te coûter 2-3 millions, même si on mets de moitié. Il va mettre même 500 000 dollars avec tout comme l'agent de Donc ça veut dire que même minimum que ça le demande à, alors nous changer les demande à la veille de novembre 2021. Le moi où tu es gagné, vous avez est occupé en parti dans un métropolitain. Je dis à a eu, parce que vous presque plus de la moitié. Et dans le budget, l'année, a mettez moins que 500 000 dollars. Et comme ça, y a mettez pas d'investissement, non C'est dans l'administration, vous Pas d'augmentation, non, d'investissement, l'année. Donc, deux forces qui sont là, nous avons forces étrangères qui pour agir sous question de sécurité. D'ailleurs, nous voyons que défaut la police. Problème de la police, vient, faiblesse cest que toute opération que le fait, quitte qu'à gagner une certaines réussite nous voyons que faiblesse la police, c'est parce que, par une consolidation, la police est intervenue bien intervenu pour est intervenu de l'autre côté, qu'on gagne on certaines répression que nous a fait, sous le monde qui le fait, parce que la police n'a pas qu'à consolider. La police n'a pas quitté quitter monde pour consolider. Mais pour consolider, vous besoin d'équipement. Et même si la police est opérationnelle, c'est l'armée qui a fait consolidation. L'armée a besoin d'équipement. Pas d'équipement pour l'armée, pas d'équipement pour la police. Et pour le pour faire pour que nous vous dis, que le gouvernement qu a menti sur la question de sécurité. Et si l'armée a menti comme ça. Si on parle d'investissement, c'est que bon, bon maco, entre le gouvernement et le gouvernement. Parce que si le gouvernement a décidé, est décidé de résoudre la question, dans une intervention publique qui gagne plus de 30 milliards de goûts. le gouvernement a retiré au moins 7 milliards de goûts. pour le départ à la police, 3 milliards de goûts. pour le décacher équipement là on a gagné 1 milliard de goûts et l'autre milliard de carrément de la justice, parce que nous sommes démocratie, l'offre finalité, il faut la justice, pour juger, il, il faut juger il, si il y a un moyen pour que vous fassiez une enquête. D'ailleurs, nous avons pris laquelle que ce soit mais Dorval, que ce soit le président Jovenel, jugeois moyen pour que vous fassez. Si vous mettez au moins 5 milliards de gouttes, deux autres intervention publique à le secteur sérieux, moins pensé. Le gouvernement a manifesté votre volonté. Donc, sur ce, nous dit et nous réaffirmez dans les chiffres que aussi, augmentation de 4,3% dans l'armée, sous personnelle, pas fait que l'armée a, a aucune capacité pour réagir jusqu'à prochain budget. Augmentation de 12%, soit moins que 2 millions de dollars, le budget investissement à la police, pas et la police, aucune capacité opérationnelle supplémentaire. Et dans ça, la petite population, pas gagné aucune volonté de gouvernement pour le combattre. Cependant, nous-mêmes, comme nous l'avons toujours dit, d'après la question de plan de sécurité, nous parlions à l'Ottawa de la police. Nous parlons à cadre intermédiaire Et nous avons continué à accompagner par conseil, par volonté pour que vous souterrez, nous accompagnons pour que l'opération fait. Et nous avons dit qu'à aujourd'hui, quelle que soit la question, il n'y a pas de découragé. Mais cependant, la population doit demander moyen pour la police. -là. Parce que si y a un bataille comme ça, la fait laver bien suivi à terre. Parce que là, fin de fait une opération, la police -là, la de ben, a retiré l'école et a perdu peu terrain. Il a continué à kidnapper les gens, la police là Pas de moyen, mais quand y a, de kidnapper, Il a kidnappé les moyens pour acheter des munitions si tout le monde est que la douane... Pas soit lié, si tout nous est que question ça, il va dans le pays. Donc, dans ce sens, nous dit le gouvernement n'a pas manifesté aucune volonté et nous fait appel à la population nous constater que le gouvernement ça n'a rien, aucun effort, même dans le budget qu'il fait pour renforcer la police, l'armée et la justice. Nous dit que nous continuons à accompagner la police et nous demandons à d'aider. La police a fait travail jusqu'à ce que nous ayons que une amélioration. Et si le gouvernement s'arrête de pas manifester volonté, ni politiquement, ni dans le budget, moi crois qu'il faut je appelle la mobilisation qu'il fait pour que le gouvernement retiré de l'arme. Parce que la population va mourir, le pas va mourir. Le gouvernement a dépensé plus de 100 millions de coûts dans la question de la le premier nous nous groupe, je suis un naïf, un comme ça, un comme ça, comme ça, je suis la peu comme ça, je police que je suis un peu qu'il ça, un comme ça, je comme ça, un a et je je nous ça, Sénateur, Merci à la sénateur. question. Sénateur, là, nous tenions hier un rencontre avec Montana. Moi, je crois qu'à ce niveau, Montana est clair, c'est la condition de négociation de, que nous été établie avec Aurélien Lamy. Et justement, nous avons fixé des de 15 jours. Nous avons fixé pour chaque baron papier sous Jean-Yves question de négociation. Et Aurélien oh, a moi, là. Partout, là premièrement, il fait répondre de Côté que, il parle de gouvernance, il a parlé de conseil électoral, il a de questions de euh, référendum, alors que Bélias-Jodhia, vous m'y premier ça qui sur son transition, pour pouvez c'est la gouvernance. Si que y a à, à bien conseil électoral, ou bien référendum, ou, bien, ou bien une constitution, faut aussi à l'intérieur d'une bonne gouvernance pour la sécurité, d'une bonne gouvernance que la population a fait confiance, mais on va commencer par des bagailles qui font que l'environnement n'est pas bon pour le marché. qu'on on va faire un conseil électoral pour élection. électionne. On va faire un référendum dans qui, dans qui a un dossier de sécurité. Moi je crois que je dis là, Ariel, il y a des questions Il y a une euh, des Amériques, des y une question qui a fait euh, sur le sommet des Amériques. Ariel a besoin de montrer qu'il y a une volonté pour, pour l'international là. Eh bien, il a fait des démarches. Que le collègue qui va venir à bout rien, parce que il va décider en l'occasion de Jean-Luc Védéa. Parce que la luc Védéa, son question de corruption, aux sans question de quitter la question sécurité, pour satisfaire Ariel Lyon. Parce que nous connaissons, il y a pile bataille batailles fait au niveau de pour occuper l'espace parti Donc, moi, je crois que je jour dis assez ça, Ariel, Ariel va venir vraiment les la c'est pour la forme que l'Italoué va gagner pour vous dire. C'est pour la force que le métier, toi l'individu là, qui dit qu'il a aucune volonté de et ce ça seulement de ça L'entente ne doit pas seulement avec le montana, l'entente avec tous les groupes pour jouer un consensus inclusif, pour dire que et montana, il me avec tous le groupes avec tous les alliés de Montana, Ariel mine avec tous les alliés, pas qu'à faire exclusion les médias, pour être inclusif, mais premièrement, il faut nous remercier hein, que c'est gouvernement que c'est seulement qu'on a décidé, qu'on a fait saluer et qu'il y ait justement votre avec Gangio, puisque nous voyons que même dans le but cher, côté pour que c'est quoi Ariel, pour mettre l'équipement pour la police et l'armée, il va et nous voyons justement comment ils réagir. Ah oui, il y a, non, il y a même bateau, on de propre. Seulement, on ne peut pas nous laisser le Mais seulement, dans le département de la Il y a un pour dire pour qu'il y un pour dire qu'il y y a pour un de si c'est c'est votre pas tout le monde est bon, bon, tout le monde est bon, tout tout le monde est bon, tout le monde tout le monde est bon, tout le monde tout tout le monde est bon, déchiré, écoute, mais c'est pas ça, on fait pour de choses. Je ça, ça, ça va mais de que ça pas que dire que je vais te dire que je vais je que ça vais te dire le que ça que je a